Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui un tableau au format 81 sur 100 que nous appelons Techno contemporain de l'irisme abstrait, cœur. C'est un tableau entièrement sculpté au couteau. La signature est gravée en bas à droite dans la peinture. Vous pouvez visiter l'exposition Sylvia Daoust dans la ville de Signe, près du circuit du Castelet, dans le Var, en France. 7 jours sur 7 sur rendez-vous ou en visioconférence avec le logiciel qui vous fera plaisir d'utiliser, comme WhatsApp euh, ou Messenger, par exemple. Tous les tableaux de Sylvie sont photographiés, numérotés, répertoriés. Elle est cotée dans les principaux dictionnaires de cotation d'artistes français, comme Lacun ou le Guide Art, donc Lacune des peintres. Elle est défiscalisable si vous êtes en société. Et voilà Bonne journée, merci les amis, à bientôt.